Bonjour, et bien bienvenue à toi, bienvenue à tous. On va profiter de ce rayon de soleil pour faire cette, ce premier épisode. Si tu t'intéresses à ce que je te transmette, ce que j'ai reçu concernant ce qui est, ce qu'on est, comment ça fonctionne, pourquoi, Alors, je t'invite à me suivre. Le commencement, je le connais pas. Ce que je peux te dire, c'est que ici, maintenant, partout, il y a ce que j'appelle la matière première. J'aime bien l'appeler le bain-mère. C'est une dénomination en deux mots, l'un masculin, l'autre féminin. Bain, parce que je sens que c'est comme de l'eau. L'air qu'on respire, là, je... Moi, de tout mon être, je sens beaucoup d'autres choses et je sens ça comme de l'eau. Donc, c'est pour ça que j'aime l'appeler un bain. On nage, tout nage dedans. Tout vient de ça. C'est la matrice, la créa, grande créatrice. Mais elle est, elle est composée des deux polarités partout et elle existe sous une forme vis-à-vis euh, -vis de ce que nous sommes charnellement ou toute autre chose que notre corps peut toucher ou directement appréhender. Je vais dire qu'elle est comme un créé, Tu vois Elle existe partout, elle est bien là, physiquement, géométriquement, absolument elle est là. Mais c'est ce que nous sommes, tout ce que tu peux voir, tout ce qui est incarné donc, qui est son expression physique incarnée, tu vois C'est l'autre côté du miroir, nous sommes l'autre côté d'elle, sa création. Alors, pour remonter à l'origine de la formation, mais vraiment l'origine de l'origine de la formation, de ce que nous sommes, et de ce qui permet à ce bain-mère de s'incarner, quelle est la toute première étape qui se produit je te le donne en mille tu verras, il y a des dans ce que je vais te transmettre il y a des points communs avec ce qu'on sait déjà ce qu'on nous a dit et puis il y a des regards et des positionnements différents sur d'autres informations qu'on nous a transmises Donc, ce qui se produit à l'instant où le bain-mère fait sa première, son premier pas d'incarnation de l'autre côté de ce qu'elle est pour pouvoir exister, parce que tout est polarité, tu comprends bien, elle est polarité, pour exister elle doit passer de l'autre côté de ce qu'elle est en entier. Donc, il ne s'agit pas de se dissocier. La création ne dissocie pas. Euh, elle multiplie. Elle ensemence. Elle s'augmente. La première chose qui se passe est l'égal d'une étincelle et chacun de nous, chaque être est aussi une étincelle son être, notre être tout entier peut se réduire à une étincelle dans ce qu'il a de plus originel tu vois par rapport à notre corps la dimension, le poids, la masse tout l'expression physique de ce que c'est qu'une étincelle ça ressemble aussi à une étoile déjà à la base, dans cette toute première expression. C'est de la lumière. Et puis il se produit quelque chose qui nous parle vraiment de façon miroir, à sa manière de ce qu'est la loi. La loi, c'est l'expression même de ce qu'est la création. Tout autant dans sa partie que je décrivais comme, que, nommais, que je nommais comme un créé, comme dans sa partie, dans son expression incarnée. Je vais utiliser ces deux termes pour essayer d'être clair sur les deux côtés de ce qu'est la permanence de la création, de ce qui est. La deuxième étape, c'est qu'à une certaine distance, je pourrais dire dès maintenant, qui dépend directement de cette première étincelle, de ce qu'elle est, dans son code, dans son être. Donc c'est propre à chacun cette distance. Mais tu vas voir qu'ensuite, et déjà, dans cette seconde étape, comme une géométrie se dessine parce que cette première étincelle, dès l'instant où elle apparaît, voit apparaître en face d'elle de manière mimétique semblable une autre étincelle et dès l'instant que ces deux étincelles existent une troisième étincelle alors je vais le faire face à toi okay. une ici une là, et à la même distance qu'il y a entre le, la première et son imitation son expression euh, voilà semblable il y a une autre étincelle qui apparaît ici à même distance tu vois et ça fait déjà une troisième liaison immédiatement qui forme un triangle un premier triangle, on avait au départ une première liaison liaison qui nous raconte une chose essentielle que à partir du moment où l'étincelle apparaît et dans l'expression de cette deuxième étape naît quelque chose ce lien cette liaison qui relie de façon éternelle originelle ces deux premières étincelles et ce sera la même chose pour chaque autre étape que je vais te décrire. Et ces deux et ces deux premières étincelles avec cette liaison forment donc quelque chose qui est un trio, un trio Éternel Énergétique C'est un mouvement Le 1 devient immédiatement 3 Parce qu'il est 1 Il devient 2 mais immédiatement 3 Il n'y a pas ce 2 sans qu'il y ait le 3 Tu vois C'est une liaison euh, Indestructible Qu'il y a entre ces deux éléments Voilà pour dire, C'est du mouvement c'est de l'onde qui contient des informations, c'est un déplacement, c'est un effet d'imitation, de, de, de, de copie, mais dans le contexte où il se trouve avec les caractéristiques qui sont les siennes et de celles dans ce dans quoi il se trouve. Une première étincelle, une deuxième, une troisième, donc à partir de ce moment-là, on a un triangle, on a trois éléments fondamentaux. Et à partir du moment où ces trois éléments existent, eh bien, il y en a un quatrième qui apparaît. Et c'est la forme un carré. Et ces quatre éléments-là, du moment qu'ils existent, du moment qu'ils apparaissent, crée une liaison entre E4. C'est quelque chose de nouveau. C'est une interaction entre E4. C'est le cinquième élément. C'est le feu central, christique, qui unit pour l'éternité singulièrement ces quatre éléments-là. Ce que je te raconte ici est assez fondamental parce que sur les échelles, c'est ainsi que, qu'est, j'imagine, cette première étincelle. C'est ainsi aussi qu'est faite euh, euh, une étoile et que, se, et que se fabrique une étoile galactique. Donc, la famille d'âmes de laquelle on vient, pour te parler de toi et moi, <rire> probablement, hein, très probablement. Et c'est aussi euh, euh, de cette manière que chaque individu est fait. C'est aussi notre euh, construction originelle, vraiment originelle. On a les quatre éléments de base qui sont en fait le même élément au départ, qui du fait l'environnement de, de ce qu'est ce dans quoi il se trouve fait qu'il se duplique à une distance d et que c'est cette même distance qui va produire et par le même effet une troisième étincelle et puis une quatrième et de ce fait font apparaître une liaison qui n'existait pas avant qui est un feu central, énergétique, électromagnétique. Chacune de ces étincelles est donc une présence codée électromagnétique. Mais euh, à partir du moment où elles arrivent à ce stade d'être quatre, et que donc à L quatre, elles produisent ce cinquième élément qui est issu de ce qu'elles sont elles, par là où elles se placent, du fait d'être ce qu'elles sont, produisent ce champ électromagnétique qui est éternel et qui leur est commun. À partir de ce moment-là, il se produit quelque chose de très extraordinaire. Donc, ce que je te montre de face, je vais maintenant le mettre comme ça, de base. Ce feu qui se passe au milieu de ce carré produit une élévation de part et d'autre. à distance égale, toujours la même distance que celle qu'il y a entre chaque élément, chacun des quatre éléments. Donc on obtient une pyramide, une double pyramide, on en a une qui s'élève vers le haut, l'autre vers le bas, peu importe que ce soit le haut ou le bas, ça n'a ici aucune forme de sens, justement. Donc, de part et d'autre de ce carré, parce qu'il y a cette force électromagnétique commune, qui est originelle, ce que j'appelle moi le point centrale, christique. Et ce par quoi passe le grand alignement. Ce pourquoi, à un moment donné, j'ai pu avoir euh, accès à de telles informations à force de persévérance. Ce que je te dis là ne m'est pas tombé tout cru. Il m'a fallu des dizaines d'années de recherches assidues, persévérantes, intègres, etc. Je te donne là le, le, la compréhension euh, Final de. d'énormément de, d'informations de, de, de, qui sont arrivées avant d'arriver à percer à jour ce que je te transmets là. D'ailleurs, je recommande à tous ceux que ça intéresse pour avoir vraiment l'origine de tout ça et les mêmes, éléments, les mêmes éléments que moi d'aller sous cette vidéo, sur ma page de blog, directement sur le journal qui est celui de notre première mère que j'ai transcrit et il y a tous ces éléments là et beaucoup beaucoup plus en détail c'est extraordinaire foisonnant ce que tu vas trouver que je ne pourrais pas transmettre ici directement donc j'en arrive à cette double pyramide on ne va pas aller trop loin étape par étape et cette double pyramide là au moment où elle apparaît, il se passe quelque chose de tout aussi extraordinaire qu'à l'étape à 5. C'est qu'il se passe qu'il y a une élévation supplémentaire. Parce que du fait qu'on a une double pyramide, on a un champ électromagnétique supplémentaire, beaucoup plus puissant, qui se crée du fait des pyramides qui euh, se forment et qui, à partir du moment où elles sont en place, décuplent ce champ électromagnétique en un foyer central pour chaque pyramide, connecté directement au foyer central des cinq, du cinquième élément qui est au centre. Euh, tu vois, et là on a les éléments, euh, euh, on trouve l'élément, euh, les trois éléments fondamentaux de ce qu'est un être on a euh, la partie ciel, l'ancrage ciel, l'ancrage terre et l'ancrage au cœur, ou christique, si tu veux, hein, ou l'être dans son incarnation, l'expression de l'être vivant. Et on va venir. C'est l'étape suivante. On ne va pas faire trop long à chaque fois. Voilà, je te laisse déjà digérer ça. Et euh, suite au prochain épisode, merci d'être là et d'avoir suivi jusqu'au bout. A très bientôt.